Oh, ça ne serait tardé. Ouais. Bon. Ouais, je sais pas. Un PC portable ou un PC de bureau Ah bah voilà, j'attendais qu'on pose la question. Un, un, ah. un PC. Euh... Bah, le PC portable, tu peux me le mettre sur le bureau <rire> Un PC fixe alors il est, il est pas évolutif, très peu. Oui. Un PC. Alors, moi, j'avais en... présupposé que c'était un PC fixe que tu t'étais acheté, Worky, mais peut-être que je me trompe. Le temps qu'on réfléchissait à la question, euh, Eagle a, nous a quelque peu de, devancé avec cette question euh, ah. bien placée. Je ne pas de porno avec, donc oui, c'est un PC fixe. Ah, ok. L'un n'empêche pas l'autre. <rire> Bon, euh, je me suis pris un, un Ryzen 7 en gros, mmh. en 2 GK, tout est mmh. Donc euh, non, mmh. je reçois mercredi. Oh, Comme ça marche. Ah, hein. Il y a un PC de tout monté alors du coup. Euh, mmh. Ouais, il m'a pris quatre euh, ans. Bah j'ai tout pris sauf la, la carte vidéo parce mmh. que j'ai pas les moyens et ma carte vidéo elle est encore garantie un an et demi. Ah ouais tout. Puis c'est un beau truc donc elle vraiment pas l'utilité puis j'ai vraiment pas les sous pour moi. Bah si elle fait le tas c'est pas total. Y'a un motard qui arrive sur le pont tout Donc du coup parce que voilà, c'est des c'est des PC qui rentrent pas dans le sac Kaba. Et moi moi je suis à vélo en fait si tu j'ai pas le permis. Donc il va me le mettre, il va me livrer devant chez moi. Ah bon nickel Ouais hyper content et tout quoi. Bah tu me dis où tu je vais le prendre avec la Mmh. Mmh. <rire> T'habites euh, Je... dans le coin du Nougat euh... Ouais, c'est ça, on <rire> c'est 1 200, hein. <rire> ouais. Oh, c'est oh, facile à trouver, ben hein. Au verre sable et c'est Une belle ville, d'ailleurs. J'avais été il y a longtemps. Tu avais le... Tu avais un magasin, lui c'était le moins cher de tous les nougats, c'était le chaudron d'or. Je sais pas si il existe encore. Ah, ah. Une idée, il y a une dizaine de magasins. La fois j'ai regardé sur, oh, oui. sur les pages jaunes. Mm. Le chaudron d'or. Apparemment, Warkey les... ne mange pas de nougat. Moi, j'ai été choqué. Bah, je pense qu'il y a personne qui mange du nougat, à Moore. <rire> c'est que les touristes. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est dommage. <rire> ouais, c'est quand même pas mauvais. <rire> Connais oh, bien quand euh, bah... les bêtises, mmh, oh oui, <rire> c'est les bêtises de et Moi, bon, je préfère les beubles, hein. franchement, oh, oui, ils sont bonnes aussi. Les beubles, c'est quand même pour plus qui savent pas, c'est des sucettes au caramel flamand. Ah, ok, oui, c'est eux qui font aussi des à la chicorée non Ouais. C'est quoi C'est au sirop d'érable avec de la neige ou c'est autre chose encore <rire> non, non les trucs flamands c'est euh... parce ils ont beige, pas d'érable. Hein. Bah, ont... Disons. Ils ont des bons petits produits hein. Oh, tout offert. Hein. Le carbonate flamand, le pot chocolate, le waterzoil... <rire> plein de trucs que vie. je ne connais pas. Alors, le bœuf c'est très bon, ça c'est un plat. Mmh, c'est un, un peu comme un bœuf bourguignon mais à la, à la sauce belge. Le vin remplace pas la bière a beaucoup tu de pain. Là, il les morceaux de bœuf et au départ, c'est de la viande de cheval. Ah, si tu veux le ragoût carbonate, c'est la viande de cheval déjà. Oui, si. Et euh, tu fais mariner 24 heures avec de la bonne bière, puis euh, des rondelles de carottes, un peu de julienne aussi. Et euh, puis après tu fais cuire pendant trois heures à feu très très doux. C'est quoi, c'est vert rouge alors du coup C'est quoi le truc La, bière, non, la bière. Tu de bière. bière, ouais. Une bière blonde. Comme dans la marinade, que tu, tu fais cuire avec. Mm -hmm. ouais. Une bière belge, si possible. Ah, il ouais, tente à l'apaiser. C'est un, un, un, un bouquignon à la bière. Oh à quel C'est au nom mais c'est bien, bien résumé, comme as dit. Mais à l'origine, c'est avec de la viande de cheval. Dans le nord, tu le trouves plus avec de la viande de bœuf. C'est bon, en plus. moi j'ai adoré. oui avec des bonnes frites cuites au pain de bœuf, c'est le top. Oh oui. oh oui. C'est euh, quelle partie du cheval du coup La tête. Ah, le... <rire> bon appétit, bien sûr oh Ah, j'ai pas très faim <rire> Non, c'est. Euh... Ouais, je sais que ça pas. Oh, dans, dans la partie rôti quoi, à peu près. Ouais, ouais, ok, y a pas, C'est pas la langue, c'est pas le cerveau, c'est pas, euh, non, non, non, pas le jarret, pas... c'est pas tout ça. C'est l'anus. <rire> <rire> oh, tu top par Il 2-3 kilos, donc euh, ça en fait des nanus. <rire> bah, des chevaux, il doit pas avoir gourmand qui en mange encore actuellement. Hein. Ah, dans ouais, le nord, hein. ah, avant, il y avait de friches dans le Nord, mais il en a... a beaucoup moins maintenant. Hein. Ouais, il y en a un. Oui, il y a eu chien qui est très bien. Bon, je suis en train de caper ces trois. On est un contre un là. Il pourrait peut-être me donner un petit coup de main. Oui, moi je oui, vais, vais te donner, te donner un ordre. Mal à ah, c'est bon. Il y est trop tard. Alors, le bon moi, bon je vais bien faire bien. des pommes de terre farcies. Ah, bah c'est oh. bon. Farcis c'est bon. Tu ah, prends quoi, des, des... Ouais. des bonnes beans, tu les creuses, et puis tu moi je mets des lardons, de la crème fraîche. Ah c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Huh. En fait, J'ai déjà mangé faut, des tomates euh... farcies mais jamais des pommes de terre farcies. Ah bah tu vois c'est pas compliqué. Bon. C'est un peu comme les champignons les champignons mmh. ou comme les ouais. tomates. Ouais. Hein. Ah, ouais, ah oui. bah c'est pas... Alors on est sérieux là quand même j'écoute ta bonne recette euh, en une. fait faut que tu les pommes de terre et tout tu vois tu prends les pommes de terre normales tu peux pas prendre des congés tu vois il faut des grosses pommes de terre oh, non, moi, en pas pas fait tu prends, des prends des un dénoyauteur euh, de pommes tu vois ouais, oui. et tu fais un trou dedans et en ouais, fait euh, en gros tu achètes de la farce euh, à viande et tu mets ouais. euh, carottes, persil ouais c'est ça carottes, persil, euh, viande hachée en gros et les pommes de terre en fait faut que tu les dors sur, sur du beurre donc c'est important de mettre du beurre et de la margarine bah oui, et après il reste alors... des boîtes de viande et tu les farines en fait euh, te, ouais, tu bah, les farines bah, bah, bah. et tu les dans, ouais. dans dans le beurre et après fais tout bouillé tout bouilli en fait euh, dans du fond d'eau avec de l'eau mm -hmm. donc c'est la viande hachée euh, dans des pommes de terre en gros Il a personne qui fait ça ouais c'est bon combien B2 moi je suis pas de loin <rire> non, mais qu'est-ce que tu fous dans la PC Bah euh, je suis une clope euh... <rire> j'étais pas très loin quand même ça mm. me pose des questions ou pas tranquille. <rire> <rire> bon, on est 5 contre 5 cinq... contre 6 contre 1 sur C4 faut... Ah cropp oui, je m'attendais à avoir de l'action quelqu'un qui <rire> C'est un APC mobile, ça fait 2 minutes. <rire> ouais, C'est la cacchiste ah, à clope. Hein, il faut des moments calmes aussi. Je crois que tu joues avec nous, Draki, pendant une Pourquoi <rire> j'ai regardé la liste de Boyu Polo oh. mmh. Ah, C'est pour te faire plaisir que je bouge tranquille. J'aime ouais. mieux, mieux regarder souff... les gens souffrir que, que souffrir moi-même. <rire> <rire> <rire> un petit peu sadomaso. Oh oui, fais-moi mal. Fais-moi mal, Johnny, Johnny. Merci. Oh J'ai -oh. oh. y Y'a un sniper là, il est vicieux comme es tout. Attends mon gars. A... Là, sur, sur ma gauche, il va y avoir euh, un à pire. Bon, point. On va pas spotter un Stuart là, si vous avez Et des dents. On a un anti-char euh à la sortie du spawn. attention devant toi. Oh. Civil à droite. Qu'est-ce qu'il dit Draki Il est pas dans le jeu là. Il... Ah il... si il participe, il rame pas euh, <rire> au Québec. Non, il, il me perturbe là. <rire> <rire> il, il a la vue, Warkey, en fait. ça, la vue de Warky en fait. C'est ça, j'ai la vue de Warky, j'ai regardé son streaming. Ah ok. En fait. Hein. Tu laisses euh, les trois en vocal et tout jouer et puis toi t'attends en fait dans le PC. Hein. Il y a un petit Stuart là. Ah ouais, je l'ai spoté là avec ma petite lunette. Il a reculé. Sors la tête petit bonhomme, sors la tête. Que je te vole ton Stuart. Sors la tête. <rire> petit petit petit petit petit, petit. Okay. Oh mais tu es très très abîmé, il faut te réparer Quoi petit Stuart. Viens ici. Viens ici. Ah, attention, derrière lui il y a Jeep. Ah t'as une Jeep sur toi Warty. Ah je le vois, je vais essayer de le ramener devant le tank, il va faire le kill je pense. Ah si oh. tu l'as fait sortir à couvert je la tue. Il est pété maintenant le steward, je pourrais pas te le voir. Il est vraiment pas hydro. Je la vois plus. Elle a dû te lâcher. Ah là, il revient à bas ou les maisons. Un bas ça passe. Ah elle est là, le fantassin est descendu probablement. Je le vois. Ça va ça passer sur le pont. Il y en a quelques-uns qui traînent sur le.. Ils sont deux. GG Ouais, j'ai eu J'en ai eu un Il y encore deux de Ouh, ça sent la PC, pas loin Il y a beaucoup de troupes euh, par là Ah, c'est pour -ce et... ça et... les œufs pourris maintenant Et du coup, pas que ça se fête ou pas euh, au Québec Bah, on a un congé férié à Pâques 3,2,5 et le mmh. lundi de Pâques ok. Ouais. Mais je veux dire, beaucoup... au Québec, on est rendu beaucoup moins euh, traditionnel qu'à l'époque. À l'époque de nos grands-parents, c'était différent. Aujourd'hui, euh, la chasse aux oeufs, puis ça, là, avec les enfants. <rire> mmh. Mmh. Bah, nous, pareil, hein. Est... Ah, seule quoi. chose qui y a, qu a d'intéressant pour des enfants aujourd'hui, c'est Noël encore. de monde sur On le pont pas grand chose c'est plus pas ouais, boire qui l'halloween c'est quoi ça l'halloween halloween. Halloween. La... la fête de tous les saints à ah, Halloween. Quoi. ouais halloween comme il dit nous ça c'est pas trop enfin à mont ça c'est pas trop en fait. c'est bien c'est la fête des morts normalement c'est ça il n'y a personne ah, oui, euh, tout qui tout vient réclamer des ouais, bonbons ouais, la fête des morts la fête de tous les saints quoi, c'est rendu commercialisé par les, les dentistes. Par les dentistes. <rire> Mangez oh non, des bonbons non, ouais. et venez nous voir. Ouais. Voilà. Mangez des nougats, Comme ça, vous allez tous vous faire sauter les dents. <rire> ça c'est bon. Hein. Prenez du dur. Le dur, le dur, le très dur. Merde. Bon, je suis un peu camping, là. Ouais ça me paraît pas mal hein. Oh. Il y a une auto là weekend. Ah, attention, il y a une Jeep qui est bien vers toi je oh, l'entends sont deux les bâtards. J'arrive. Oh c'est bon j'ai. J'ai les oh. deux. Belle Jeep, oh, Ouais, ça passe, j'ai jamais trouvé essayé. Ouais, ça passe. Ouais, ça te saute dessus. Hein. Ouais, ouais, putain, putain ils Ouais, ah, attends. Je l'ai eu. Ouais, il va me tuer, ils sont au... Le... des deux côtés. On est autour de ton APC, voir qui Ouais, merci, ouais. Ouais, ouais, je vais me reculer encore. Ouais, continue. putain. Je vois pas d'où il tire, par merci. contre. Ouais, ça arrive, il y a encore euh, deux jeeps qui sont passés là, sur la gauche. Ouais, bon. ok. Je finis de m'occuper du Heizer là. Oh. Voilà il est réparé. Oh, ton oh, ton Dieu. Dieu. Ah, moteur, il m'a refait le moteur Patard, il doit être en pétard. Ah y'en a un y en avait un sur toi. Il est mort. Ah ça revient, ça revient encore. Une Jeep ou deux. ah j'ai les J'en ai eu un. Je sais pas trop comment. Ouais, mais pourquoi il, a... pourquoi il abandonne son hitzer lui Faut pas faire ça. Faut... Ah, oui. ah, bah je comprends mieux, il y a un type là-haut. Ah, ils sont deux. Deux J'en ai tué un sur la toiture. Ouais, il y en a un autre un, un anti-char à... à gauche. Okay. Tu t'en es sorti, Warky Ouais, ouais, putain, j'ai Super. Ouh, il y a un Stewart qui arrive. Ouais. On va l'accueillir à l'allemande. Ah, zut. De la maison à droite. Maison à droite. Ouais, à côté du blocos là, il y a une... Pourquoi faire tu passes par guerre à mon avis Pour aller voir... Petite... Une petite infanterie. Comment on qui Thunder, même 4, Il est à l'étage encore. Hein. Ouais, ok. On va aller lui régler son compte. Ah, ils, vont, ils vont finir par nous prendre ces quatre. Hein. Ah, ils ont toujours un, un Stuart. Euh... Ils sont deux. Au niveau de l'anti-aérien, il y en a un. Alors, il y en a un qui est en train de nous ramener un APC de derrière C3, mais un, un de chez nous, hein. profitez-en. Okay. Ah, ils prennent le dessus, ils prennent le dessus. Mais on va perdre ces 4 là. Ah oui, merde, On a perdu. On quatre. Il euh, y a un Stuart. Il y a un Stuart euh, à leur bout du pont et un Stuart euh, à côté. Ah, si Allez, il il a si voir qui est spawnable oh. je vais en profiter. Ah oh, ouais je suis euh, je suis hyper loin mais euh, ça passe. Hyper loin ça va Par contre okay. tu te fais tirer dessus Oula ça tire ça tire Il y a un start pas loin hein Ah il est là Ouh Est... Oui. mais n'est pas au peur. Il commence à aller vers le comico. Ouais, je vais y rester. C'est Ouais, fais gaffe là, le Warki, le Star qui ah, ouais, te cherche. cherche. Il te ouais, cherche. Il n'a pas l'air très bon, le pilote. Il a fait une tentative de sortie de tête. Ouais, j'entends Kumer pour respawn spawn en fait. Il ouais. ah, y a une infanterie qui arrive en véhicule civil. Okay. Ils ont l'air plusieurs. Hein. Sur okay. ces quatre. Le start te cherche hein, mais bon. es assez loin. faut as sont encore derrière ou pas du coup Je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout. Par contre le start il se rapproche de toi dangereusement. Ouais. Ouais, ok, camion civil, ouais. ouais. Putain, j'ai le camion civil qui est derrière. Ouais. Et puis là je suis à pied. Non, non, c'est pas c'est pas grave. J'suis, j'suis euh, je vais le me coup, promener tout là-dedans. Ouais, moi je vais me rapprocher de ces 4 comme ça. Ils vont peut-être te lâcher comme ouais, ça. Ouais, Stewart, non, il regarde, non, le bâtard. Il y a, il y a, un... Il il y a un Stewart AO1. Ah ouais, euh, il redescend, il redescend le Stewart. Non, ah ouais, bah ouais. C'est le camion regarde. civil qui m'emmerde derrière. Je peux regarder s'il est encore là ou pas. Euh, T'as une Jeep qui arrive aussi. Ouais. Au Il y a du possible. monde qui arrive à haut hein, maintenant. Je vais essayer de leur foutre de la pression à C4. On est 2-2. Allez, moteur capote. Ah, L'histoire, je vais le casser. Hein. On va reprendre C4. Euh, non on reprend plus C4. Oh putain encore là le bâtard. Non mais c'est dingue hein Franchement, Il va pas me lâcher le bâtard. Ah non! Eh, tu connais. peux être sûr qu'il y a le microphone avec euh, le camion civil? Oh. Ouais, mmh. il est encore là. Hein. C'est exactement es où? Hein. Ah, je suis tout seul sur C4. Ah oui. Compte... Je me suis si fait atomiser la tronche. Hein. Un compte 3. Hi. Bon, pour corpérer. Ça va pas tard, ouais, je me répète. On est toujours, je suis toujours 1 contre 4 sur C4. Oh, reste au volant si tu veux, je te réparque. Ah, bah super. C'est bon. bon. <rire> 1 contre 3. Ah, oh, t'as le camion si vite derrière, faut qu'on descende. Regarde, on va l'avoir à 2. Vous essayez de venir vers C3 oui. ou, ou J'allais sur C4. Ah, c'est un GG. Il y en a un autre qui arrive un peu plus loin. Je te recharge. Le start t'es toujours sur C4 oh Ouais Ah ah Tu peux t'en occuper J'ai essayé bah, avec mon sniper oui je vais essayer Ah bah ouais tu tu vises les chenilles Oh Jeep ouais je vois Y'a ouais ah bah, qui je tombe vois. Ah c'est ah, War Thunder, il, il t'en veut lui hein oh ah, putain Bah mmh. enfin, vas-y on, on a perdu l'église euh, Comico Ah chiotte je... Et ils sont quatre, ils ont soit un APC, soit une Jeep qui est arrivée, mais. Merci en tout cas. C'était un plaisir. Oh, vous avez plus besoin de rester héros, hein, faut venir au commis. Ouais, on va rapatrier le. l'APC. 3-5, je sais pas d'où ils sortent, mais ils sont nombreux. J'arrive, j'ai un reviennent. ils ont de l'APC. Non, ils ont pas d'APC. Ah si, ils en ont. Ils ont de ils sont... ils sont très nombreux dans le... Le... le bâtiment très haut. Côté rivière. Ah et maintenant ils ont le spawn à côté donc. 6-4. Euh... Ah ça redescend, ça redescend. Ah, bon, on a un Puma c'est bien, On va bien faire le ménage. Il en reste deux Euh char. Ah Steward putain Obi Ah oui. et euh, le Steward il est rentré, euh, il va rentrer il sur lui. Micro, ouais. euh, Il est du civil... euh... Quel est mon civil Là. Je vais tenter les panthères pas me Attention. Je vais les creuser. Eh ah. non, on va s'enregouer. voir qui, fait gaffe, il y a le char juste là. Ouais, je le vois, oui. Lui, t'as vu? Ah, moi, oui, oui. lui oh, aussi, t'as vu! <rire> C'est plus inquiétant! Il a, il a de bons yeux, le gars! des Américains surtout! Ah, ils arrivent depuis, la ligne, depuis le, le, la ligne E ou quelque chose comme ça? Deuxième Stuart, peut-être, devant l'église! Oh, ils nous ont piqué un Heizer! Ouais, ouais, bah, depuis tout à l'heure, j'essaie de le tuer! Par contre. Dire, il était devant le commis. Il est presque pété. Ouais, bah ouais, il, est... il, il, il est pété. Il est pété, il est pété. Il est où le Ah, ouais, ah, Jordan BR là. Mmh, Celui-là, je me. J'ai des petits doutes sur ce gars là. Ouais, pour mettre le piratage alors. Mmh, ce serait pas impossible. Comment qu'il s'appelle déjà, t'as dit euh, Jordan euh, BR. Ouais, il a toujours des tirs très très très bien placés. Moi, placé à E4, euh, on a trouvé, trouvé leur APC. Il y a un Seaward euh, dans le point. Bon, on a perdu le com. Là, ça va chier. Mm. Avec le PC. PC. Euh, là où oui, il est craqué. Jeep qui arrive sur la droite de l'église, et je lag un peu. Moi aussi je lag un petit peu aussi. Tu l'as eu Non. Malheureusement. Ça y tout le monde se met à voler des chars alors ici. Ouais, l'église à mon avis est tout seul peut-être. Il y a l'église qui tombe. l'église hein. ouais merde oh, il y a un char euh, un autre char si tu veux t'en occuper et euh, près de du commissariat entre l'église et le commissariat ah super ah il a filé oh, j'aille dans quelle direction oh no c'est pris une requête pourtant. Ah, peut-être contre un Attention, A4, j'ai vu un américain là-bas. Oui, apparemment, il y en a passé pas loin. Il y a un allié qui m'a tiré une roquette. Oui. Ouais, je vois. Un Tobey. Il s'est euh... fait assassiner par des Américains. Oh, no. Allez, ah, bâtard! C'était quoi? T'avais volé un Steward? Ouais, yeah, j'avais volé un Steward. Oui, il a volé un Steward. qu'il bien! Oh. Il y en a qui doit être dans... dans la maison sur la droite un peu c'est non ce je quoi je vais tuer je, je m'en occupe m'en 4-2 au com, 4-1, 5-1, on va le reprendre. 2 minutes avant la fin, c'est super. C'est tout là. Attention. En bas, en bas. J'ai eu le type. Bonjour. Il y a une jeep qui monte à l'église. Ouais. Ok, oh, un cher qui arrive aussi. Bien, du coup, pour 5 ah, euh, de. de l'église. Oh, on a gagné là. Je pense, ouais. Oh, oh le bateau. <rire> on l'a jamais fait arriver. <rire> ah, j'étais pas prêt. Voilà, hein. <rire> ah, c'est bon, on a le pont, c'est cool. 4 quand même oh, Je croyais un char aussi Ouais c'est un Stuart, il, il m'a dégommé une lutte force Bon, il est commis Qu'est-ce que c'est donc oh. un, trois, euh. Ah, crotte Ah, j'ai essayé petits baldes, ça n'a pas marché Il est mort ou pas il est Non le chat il est fumant noir mais il est pas. Ouais, mort. il est là il est bien amoché mais il est encore là Ah, là il a bah il est capote il est capote attention oh. ah, je il sais est pas les fenêtres en haut bah, franchement un... ouais ouais de ouais. ouais. chaussée enfin presque ah. il y a l'escalier du pour aller vers le à l'étage, faites gaffe dans le... Le... le bâtiment principal du commis. Je vais balancer le gros ah, pipi. On a eu un, on un on ah. est Il en reste un C'est impossible Eh bah il y en a plus Je devrais te laver les mains et t'as de la mousse sur les deux On va faire ça, ça, ça. ça. <rire> Bon c'est pas une bonne idée, la grenade ah, C'est euh, euh, dire, ma molette, elle, elle fait une petite fonction, alors voilà. Merci Ouais, ça fait peur oh, oh. Je vais te soigner, et là tu sors une grenade, et tu les dégoupilles oh, oh. bien, oh, On voit que tu n'utilises pas beaucoup de papier pour t'essuyer. <rire> Je suis euh, écologique, et euh, c'est pour la plainte. Oh, c'est bien C'est bien, tu t'es récupéré